Dans ce tutoriel nous allons voir comment enregistrer votre voix pour ceci vous vous rendez en bas à gauche dans la partie de la timeline qui s'appelle Voiceover. vous avez un petit micro ici il suffit de cliquer dessus dès qu'il apparaît en rouge vous allez pouvoir effectuer votre enregistrement pour choisir là où vous voulez enregistrer vous saisissez le curseur et l'enregistrement démarrera à partir de l'endroit que vous avez choisi on se positionne à une seconde 4 pour avoir le texte qui apparaît en même temps réservé votre séjour maintenant tout est en place je peux enregistrer ma voix c'est parti réservez votre séjour maintenant voilà je peux appuyer à nouveau sur le micro pour éteindre mon enregistrement nous avons la piste audio qui va apparaître immédiatement en bleu c'est parfait maintenant je veux positionner mon audio correctement par rapport au texte ce que vous faites vous appuyez sur Clic droit, vous décochez ici et vous avez l'entièreté de votre audio qui va apparaître. Il ne reste plus maintenant qu'à le couper. Pour faire cela, vous faites « Save » et vous allez vous positionner à l'extrémité à droite. Vous avez une petite flèche qui apparaît, vous raccourcissez. Donc ça, c'est le texte qui est en trop, on le reconnaît. Et je vais me positionner à la fin de mon texte initial qui est « réservé votre séjour maintenant ». Je vais glisser ici et je vais, pareil, une fois que la petite flèche apparaît à gauche, rétrécir pour arriver juste au début de l'audio, comme ceci. Et je positionne, je fais glisser comme cela mon rectangle de piste audio pour le positionner exactement à 1 seconde 4. Ça me semble parfait. On fait un test en appuyant sur Play pour voir si tout est OK. Réservez votre séjour maintenant. Voilà, c'est parfait. Si vous voulez augmenter l'audio, vous faites clic droit. Et vous pouvez, par exemple, augmenter votre son ici ou le diminuer si votre enregistrement est trop haut. Voilà, je repositionne à 50%. Et vous pouvez appuyer sur Fade Out ici pour rétrécir votre audio. C'est-à-dire que le son va diminuer sur la fin de votre audio si vous le souhaitez. Dans le cas qui nous intéresse, ce n'est pas nécessaire. Voilà, nous avons fait le tour complet de comment mettre en place une piste audio en enregistrement vocal on se retrouve pour le prochain tuto franchement j'ai vraiment hâte de voir toutes vos vidéos vous allez vous éclater avec Toonly